Euh, Elisabeth Borne, vous la voyez comme un, comme un signal d'ouverture C'est un signal de co-construction, il n'a échappé à personne que l'Assemblée n'est pas la même que ce qu'il y avait auparavant qu'une majorité absolue. On est dans une réforme absolument centrale, fondamentale, c'est cette réforme de retraite, tant de fois repoussée, il y en a eu quelques-unes qui ont été faites d'antan, mais on voit bien, parce qu'il y a un principe qu'il faut rappeler aux Français, à l'heure où je vous parle, il y a 34 milliards d'euros de déficit. Voilà. Et donc, il faut bien trouver des solutions pour les petites retraites, pour les carrières longues, pour les carrières hachées, et puis, peut-être travailler un peu plus. Et vous avez raison de dire que 65 ans, c'est un totem. Mais je voudrais préciser une chose. C'est pas 65 ans demain, ou 64 ans demain, ou même 63 ans demain. Alors, côté La... modem, vous êtes favorable à 64 ans. Non, mais attendez, je vous réponds très précisément. La réforme, elle prévoit qu'en 2030, je dis bien 2030, c'est-à-dire dans, dans 7 ans, ça sera soit 63, soit 64, soit 65. À l'heure actuelle, l'âge moyen de départ, c'est combien C'est 62,6%. Faut le rappeler à tout le monde. Donc, en fait, l'effort qu'on doit demander n'est pas un effort semble-t-il, insurmontable, mais ça ne peut pas être le même pour tout le monde. Il y a des métiers pour lesquels, par exemple, je pense au métier de la santé. Moi, qui suis biologiste, je sais qu'il y a l'infirmière, les aides-soignants, des métiers très durs. Il y a d'autres corporations pour lesquelles on ne leur demandera pas cela. Donc, il faudra travailler un peu plus. Oui, mais pas maintenant. Il y aura justement ce décalage dans le temps qui permettra justement de faire en sorte de servir d'amortisseur. Mais de raconter qu'on ne bouge rien. Vous savez que tout change pour que rien ne change, comme le fameux grand film que chacun connaît avec Delon et le guépard. Ce n'est pas le sujet. Si on ne change rien, le trou s'agrandit et si le trou s'agrandit, on reste avec des petites retraites. Alors on revient euh, Vigier, Daïk euh, l'a rappelé, les, les Français sont majoritairement contre cette réforme. L'ensemble des syndicats contre cette réforme également, vous ne l'entendez pas Mais On entend tout cela euh... J'entends la crainte de celui qui, à l'heure actuelle, c'est que par exemple, il doit partir à 60 ans, on lui brandit 64 ans ou 65 ans, mais pour lui c'est un changement complet. Si je me suis permis d'insister sur le fait que d'abord l'application de la réforme, c'est pas maintenant, c'est dans plusieurs années. Donc ça veut dire que c'est de nature, me semble-t-il, rassurer Julien Aubert, que je connais bien, les Républicains ont voté, vous le savez, à plusieurs reprises des amendements pour partir à 64 ans. Je veux simplement le premier message qu'il faut adresser aux Français, c'est de dire qu'il faut travailler un petit peu plus longtemps, chacun fasse un petit effort. La deuxième mais chose. Le sacrifice, c'est le sens, en fait, du message qu'envoie Elisabeth Borne en disant, on s'est focalisé sur 65 ans, on a peut-être eu tort, nous, exécutifs, je pense Peut-être eu... Emmanuel Macron, elle ne va pas le dire comme ça, mais peut-être qu'on a eu tort de trop parler de 65 ans, et on rassure les Français en disant, oui, vous allez faire un petit effort, mais un an, ça serait, un an de plus, ça serait un Moi, sacrifice. Moi, si je veux dire simplement C'était votre fran... position, madame, c'est ce que disait Julien. Oui, oui, mais absolument, les Français doivent faire un effort. La deuxième chose, j'en ai ras le bol, et bien ouvert le sait très bien, toutes ces petites retraites à 850, 900 euros, on a proposé un point d'atterrissage à 1200 euros. La France Insoumise dit rien d'autre. Les socialistes disent rien d'autre. Et là, et c'est normal, c'est de la décence. Troisième chose, à l'heure actuelle, qui c'est qu'en France, quelqu'un qui a une carrière hachée, vous savez à quel âge il a une retraite à taux plein? Carrière hachée suite, par exemple, à un accident de la vie, chômage, ou une maladie. Vous savez à quel âge vous partez à la retraite à taux plein? À 67 ans, à l'heure actuelle. Mais nous, nous proposons, nous, nous proposons, de faire en sorte qu'on revienne par exemple à 65 donc une avancée sociale. Et après mais il y a mais un bon, alors, mais, mais, quand vous dites vous, c'est pas Elisabeth Borne. Non mais ce attendez, matin, non, mais, mais, ce matin discuter, notre antenne, mais voilà. attendez... Non, non mais, mais attendez monsieur J. ce matin sur notre antenne, Elisabeth Borne a bien dit qu'on ne toucherait pas à cet âge de 67 ans, où on peut partir à taux plein, même si on n'a pas fait le nombre de trimestres... Eh bien écoutez, voilà, on part il y a un débat, débat parlementaire qui va s'organiser. Vous vous, vous souhaitez que ce soit 65 mais, mais moi je vais vous dire, nous sommes attachés à la famille politique à un certain équilibre quand même à faire en sorte que ceux qui ont eu les carrières les plus complètes, les plus difficiles, les plus heurtés, on soit aussi en capacité. J'imagine que le gouvernement voudra co-construire. En tout cas, nous porterons aussi ce message. Et puis, il y a le sujet du financement, sur lequel, à un moment ou à un autre, il faudra bien se pencher. Quant aux socialistes, je ne leur reproche pas d'avoir fait la réforme touraine. Ils nous expliquaient, vous, vous en souvenez, le début du quinquennat de M. Hollande, la retraite à 60 ans, c'était croix de bois, croix de fer. Quelques années plus tard, on sait que c'est 62,6. M. Gage, par exemple, se souvient très bien. Il était un orateur permanent du Parti Socialiste. Il est revenu à l'Assemblée. Donc, chacun sait maintenant. D'ailleurs, Mme ne disait pas autre chose sur France Info hier matin en disant quoi qu'il arrive, il faudrait peut-être qu'on trouve un système de financement complémentaire. Donc, il nous appartient. Et moi, je crois que... La conjonction que nous vivons à l'heure actuelle du Sénat qui a fait des propositions de l'Assemblée avec sa composition nouvelle fait qu'on est obligé de co-construire. C'est un acte de responsabilité qu'on doit porter vis-à-vis -vis des Français. Quand, Alors, le, le, quand le Corps, le Conseil d'Orientation des Retraites, nous dit euh, « Trajectoire maîtrisée à horizon 2070 avec le système actuel », quelque part, le corps nous dit « Il n'y a pas vraiment urgence eh ». Et bien, pardonnez-moi, il y a urgence. Parce que le rapport du corps, je l'ai lu comme vous l'avez lu. D'abord, il ne répète pas, il ne redit pas que le déficit actuel, c'est 34 milliards. Deuxièmement, il ne vous dit pas une deuxième chose, c'est que les retraites sont financées. Vous savez, les retraites, ce n'est pas un petit chiffre, c'est 340 milliards d'euros chaque année. Ils sont financés comment Par les cotisations sociales, mais simplement à hauteur de 80 les 20 manquants. Ils sont financés par le budget de l'État ou par des impôts. Et comme l'a très bien dit, Julien Aubert, en plus, nous sommes un pays dans lequel on vieillit plus. Donc, on vieillit plus, il y aura donc plus de retraites. Et on vit plus longtemps la retraite en bonne santé. Et donc, le rapport du corps non plus ne traite pas des petites retraites, des carrières hachées. Il ne dit pas combien ça coûte pour une carrière hachée, justement, de faire ce que nous proposons tout à l'heure, de ramener à 65 ans, c'est 2 milliards d'euros. Il ne dit pas que mettre une retraite minimum à 1200 euros par mois pour une cotisation, pour une cotisation tout au long de la vie, ça coûte 3 milliards d'euros. Donc, tout cela, c'est pas dit. Et enfin, Regardez les perspectives de croissance et les différents chiffres qu'il prend. Vous savez, vous, ce qui se passera dans deux ans, dans trois ans dans le pays, quand on connaît toutes les crises auxquelles nous sommes exposés, confrontés Est-ce que vous êtes certain qu'il y aura 5% de chômeurs en 2040 ou même avant Nul ne le sait. Donc, franchement, est-ce que oui ou non, si on fait, on bouge pas les retraites, elles baisseront Est-ce que oui ou non, on le veut Non. Elles continueront à être injustes. Est-ce qu'on le veut Oui ou non Non. Et enfin, la pénibilité. On n'a pas encore parlé ici. Moi, je propose, nous, nous proposons, les démocrates, que les partenaires sociaux s'emparent de ce sujet. Il Faut aller beaucoup plus loin sur la prévention. Il faut peut-être aller sur des années de réfaction par rapport au taux plein. Je m'explique. Il y a des métiers très difficiles. Mais c'est pas aux députés, c'est pas aux sénateurs de décider. Mmh. Quels sont les référentiels et les métiers dans lesquels, eh bien, on leur demande pas, justement, de travailler jusqu'à 63, 64 ou 65 ans, en disant, mais vous partirez avec une retraite à taux plein. Ça, ça, ça c'est pas encore tranché. Non, c'est pas tranché. Qui doit Le trancher, débat Écoutez, il va y avoir une discussion. Vous avez vu que la première ministre reçoit les partenaires sociaux. Mmh. C'est des sujets où les partenaires sociaux pourraient s'en sont pas d'accord. Entre syndicats et patronat sur les critères de pénibilité. Euh, Emmanuel Macron on a enlevé certains qui avaient mis en place par les 6, ouais. Mais tout ça, c'est pas encore tranché. Et puis euh, on aura le temps de la discussion. De que vous Alors, pas, en vous ne croyez parler. pas que ça serait bien. Pardonnez-moi, est-ce ah, que vous ne croyez pas que ça serait bien que les partenaires sociaux dont c'est la mission, on leur donne quelques mois pour se mettre d'accord sur des métiers sur lesquels on met des vraies actions, des préventions plus fortes que celles qu'on connaît, et quels sont les dispositifs, de... parce que c'est eux qui doivent repérer branche par branche. Pardonnez-moi, les métiers ne sont pas les mêmes en fonction des qualifications. C'est plutôt le boulot des partenaires sociaux que des parlementaires. Vous allez euh, caresser les députés, euh, les républicains dans le sens du poil dans les jours, dans les semaines qui viennent, pour qu'ils vous rejoignent sur ce texte euh, J'en appelle à leur responsabilité, est ce qu'ils ont toujours dit. Valérie Pécresse pas de 65 ans, le Sénat régulièrement s'est thérapé à l'instant, 64 ans. Et une fois de plus, je répète, il ne faut pas faire les fautes de communication. Ce n'est mmh. pas 64 ans demain matin. Arrêtons de mentir aux Français c'est progressif à un moment, c'est progressif. 40, Arrêtez 60, aussi de tourner de... au oui. à un moment c'est 64 mais, ans. Pardonnez-moi, mais ce n'est pas en 2023, il faut être honnête, c'est oui. en 2030. Mais pour la deuxième les chose, jeunes qui nous regardent... La deuxième voilà, chose dont un... je voudrais qu'on parle, et d'ailleurs Julien Aubert y a fait référence, et c'est très important. Pourquoi la France, c'est le dernier des pays d'Europe pour le taux d'emploi des seniors Il faut mm. savoir ça. 34% des seniors de plus de 55 ans travaillent encore. Pourquoi Il faut qu'on trouve des solutions pour... Mm de faire en sorte qu'il y ait plus de transmission de savoir. Peut-être avec des cessations progressives d'activité, peut-être avec des baisses de cotisations patronales, pour qu'on les incite mmh. à plus rester dans l'entreprise. Il faut aussi permettre à ceux qui veulent travailler plus de faire des cumulants plus retraite. Regardez la crise du Covid, on n'a pas demandé à des médecins retraités, à des infirmières, à des gens de venir donner un coup de main. Il y a des gens qui ont envie, il y a des gens qui préfèrent avoir une vie différente. Non mais moi je suppose que ce soit une forme de temps Et choisi. Juste, de monsieur, quand on a entendu Monsieur Aubert, vous êtes relativement tranquille les LR, ils vont voter votre projet de loi. Oui, non mais il ne s'agit pas uniquement des tranquilles, mais j'entends les républicains ont toujours été sur cette ligne, donc euh, c'est bien qu'en responsabilité, ils disent la même chose. Ce que je veux dire, faut pas que soit une réforme pour rien. Mmh. Euh, moi, une fois de plus, je reviens, les carrières hachées, le cumul emploi à retraite, le retraite à tout plein à 65 ans, ce sont pas des... Ce sont des choses qui sont importantes. Ce pays doit enfin euh, traiter ces choses-là. Et quand j'entends les insoumis, les socialistes, Comment ils vont faire les socialistes Ils nous expliquent qu'on va revenir à la retraite, à 60 ans. Vous savez, ça me rappelle les, les, vieilles, les vieilles musiques qu'on a entendues si longtemps avec François Mitterrand ou François Hollande. Non, ça n'est plus possible, pardonnez-moi. Donc sinon, ou alors on sanctuarise des petites retraites, et ça, ça n'est pas possible. Nous allons être, nous, la première majorité qui fera passer à plus de 1000 euros, et c'est la moindre des choses. Vous voyez avec les conditions énergétiques, les coût que l'on connaît actuellement sur les déplacements, c'est indigne de laisser des gens avec 850 ou 900 euros par mois. On va porter ces petites retraites à 1200 euros. Euh, je... Oui, je oui. crois que vient Isabelle Borne. D'abord, je salue euh, le message qu'elle a fait passer ce matin de en parlant plus d'âge thème à 65 ans, c'est-à-dire qu'elle est dans une... Oui, non, mais sur l'assurance chômage, c'était du suicide, ce suite, décret Je me suis beaucoup occupé de cette voilà. réforme, donc je vous réponds très précisément. Euh, D'abord, un, c'est son état d'esprit de vouloir trouver des solutions, mais je salue euh, ce que vient de dire la première ministre ce matin, ça montre la façon dont elle a envie d'aborder cette réforme, structurelle et majeure, et la seconde pour l'assurance chômage, ayant été très impliquée pour, pour mon groupe, il se trouve que dans le décret, elle été plus loin que ce qui avait été au départ annoncé, donc elle est revenue à la case départ, Hum. dont taxe, c'est ce qu'il fallait faire très bien. Elle a reconnu en quelque sorte que ce volet du texte était trop dur pour les chômeurs. C'était pas initialement ce qui avait été discuté, hum. parce qu'on a eu une commission avec les sénateurs, il y a eu des discussions avec les partenaires sociaux, c'était un peu trop dur. Comme quoi elle a su prendre le coup du pays, comprendre et décider sur le boulot d'un Premier ministre. Donc elle reculera sur la réforme des retraites comme elle recule sur, non, le... sur la, réforme de... euh, la réforme de lassurance Non, accordez-moi, la réforme des retraites, non, mais c'est facile de dire, euh, c'est un recul. Non, si déjà on arrive en 2030 à faire partir les gens de 64 ans, mais on règle tout ce sur quoi j'ai insisté tout à l'heure, c'est pas uniquement, euh, là j'ai travaillé un peu plus longtemps, c'est tout le reste. On ne parle jamais du reste. Moi, ne plus les carrières hachées, les femmes qui ont des carrières difficiles, mmh. euh, les chômeurs qui ont des carrières difficiles et les petites retraites. On va enfin régler cela. Or, Pardonnez-moi, tous les partis politiques sont alignés là-dessus. Et je vous le dis, au fin du fin, on verra à l'Assemblée, en tout cas moi je le dirai aux Insoumis et je le dirai au Rassemblement National. Oui ou non, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on mette les petites retraites en 100 ou 1200 euros S'ils disent non, ils votent pas la réforme. S'ils disent oui, ou s'ils s'abstiennent ça veut dire qu'ils soutiennent cette démarche. On sera leur rappelé.